Qu'est-ce que Zencash C'est la plateforme blockchain la plus décentralisée et anonyme au monde pour l'argent, les médias et la messagerie. Nous avons créé un réseau de plus de 9000 Secure Notes cryptées de bout en bout dans le monde entier. Zencash assure que les actifs numériques du propriétaire, les communications et publications restent entièrement sécurisés et anonymes. Des entreprises suivant le protocole ZIC à l'intégration TLS et Domain Fronting Zencash applique la meilleure technologie visant à protéger la vie privée dans sa blockchain pour assurer une entière intimité et un anonymat complet pour les utilisateurs. Mais Zencash, ce n'est pas juste une question d'anonymat. Avec son récent et premier partenariat de recherche et développement avec IOHK, le leader mondial de la recherche sur la blockchain, aujourd'hui Zencash répond aux besoins les plus importants de l'industrie de la blockchain comme une modularité exponentiellement croissante via le graphique acyclique dirigé appliqué ou solution spectre basée sur DAG et en implantant des niveaux de protocole à la trésorerie et un système de vote pour créer le premier modèle digital de réelle démocratie. Sans préminage, sans siège et une valeur de monnaie fixe à vie de 21 millions, ZenCash est conçu pour durer et constamment croître sa valeur. Vous voulez en savoir plus Visitez notre site internet zencash.com pour en apprendre plus sur Zencash. Zencash, les gardiens de votre vie privée dans l'univers de la blockchain.